Bon, aujourd'hui je vais essayer de rattraper ma journée toute pourrie d'hier et je vous emmène faire un tour dans le désert des Bardenas C'est toujours en Espagne J'ai de la chance parce que ça fait 3-4 jours que je suis là et tous les jours il y a un gros brouillard et là aujourd'hui je devais partir d'ici J'allais de l'autre côté du désert à Piscara je crois que ça s'appelle Le GPS m'a fait repasser en plein milieu du désert j'étais déjà venue ici et du coup, vu qu'il fait super beau, j'en profite pour me promener. Alors les sentiers de randonnée, si on peut appeler ça, sont super difficiles à trouver. Il y a un panneau au départ, après c'est plus balisé. Et je pensais que je m'étais trompée parce qu'en fait on est un peu dans le lit d'une rivière encore une fois. On voit que même au milieu il y a encore le petit ruisseau. Donc euh, je comprends pas trop. <rire> Franchement quand il pleut, ben, il n'y a plus de sentier de rando. Euh, je ne me rendais pas compte à quel point en France... On était super safe quand on faisait de la randonnée, tout est super balisé, il y a des cartes, des sentiers sur, euh, sur internet, on les trouve hyper facilement, avec les points détaillés, les repères visuels en fait qui sont écrits, détaillés, et je sais pas, pour l'Espagne je trouve ça super difficile de randonner, et de trouver des sentiers officiels, balisés et tout, donc euh, bon, c'est parti On peut me dire si ça c'est normal je sais pas Enfin, il y a des gens pour qui jeter son truc là c'est normal et une fois qu'on voit ce tas là on continue à jeter c'est normal franchement mais que je croise pas des gens qui font ça parce que ça va pas être possible on est, on est là c'est merveilleux ça c'est une, une maison qui a quand même un, un passif historique et le seul petit endroit qui est ouvert on jette ses canettes et ses bouteilles Non, moi je comprends pas, faut m'expliquer. Hein. Je me rends pas bien compte. Je suis dans le désert. On va faire une randonnée avec moi. J'ai tenté une nouvelle expérience. Iris en avait marre de me suivre. J'ai croisé des promeneurs qui retournaient au parking, qui était à 5 minutes de là où on était. Le même parking où je suis garée. Et Iris a commencé à les suivre. Elle voulait plus trop avancer, elle a commencé à flipper. Donc je les ai laissés ramener Iris jusqu'au parking. A priori elle a suivi parce que là je les vois d'ici en fait. Ouais c'est bon, elle est sous le camion je pense. Merci Merci, au revoir Donc je disais que Iris était partie au camion avec des étrangers et ils viennent de me crier au loin Là on voit On voit le camion qui est juste là là Et ils viennent de me crier que c'était bon qu'elle était bien retournée se cacher sous le camion Je savais qu'elle allait faire ça quand elle a commencé à les suivre, je m'en doutais En fait, euh... bah, je le répète, mais le tout c'est de connaître ces animaux vraiment super bien et je savais que là, dans, la, dans son comportement, elle était en train de miauler super fort, genre euh, maman ça va pas et, euh, et elle retournait en arrière, je savais qu'elle voulait retourner au camion Et quand j'ai vu qu'elle commençait à les suivre et qu'eux aussi allaient là-bas, je leur ai donné son prénom Je leur ai dit que c'était Iris. ils avaient compris de toute façon, puisque ça faisait trois heures que je l'appelais, qu'elle était descendue dans le canyon et, euh, et du coup elle les a suivis. elle est retournée au parking avec eux. Elle s'est planquée sous le, sous le camion quand eux ils ont démarré. Et puis voilà, moi je peux continuer. Et puis je vais aller là-bas, le refuge qui est derrière la touffe d'herbe là-bas. Donc je passe par la plaine, je suis avec Litchi la brailleuse. Elle aussi elle a envie de rentrer déjà. Bah viens on y va, on va se promener mon cœur. Je sais pas ce qu'elle a, là. elle a perdu son chat, elle veut rentrer. Quand on va pas se promener, elle veut aller se promener. Quand on y va, elle veut rentrer. Allez, on va jouer. Tu donnes ton bâton <rire> Tu laisses Alors Iris, t'étais rentrée toute seule Regardez-moi ça Rafiki dans le désert Si on n'est pas bien là Et ce petit coucher de soleil Sur les montagnes C'était une belle journée Marine, voyage dans Rafiki avec Morphée, Iris et puis Litchi.